toujours les petits bouquins si vous voulez tout savoir sur votre année en détail. <musique> cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de ce mois de décembre, euh, nous sommes arrivés en période Sagittaire, je ne, vais pas so euh, je ne vais pas vous parler du Soleil en Sagittaire, pardon, je vais vous parler de la planète maîtresse du Sagittaire qui est Jupiter. Et pourquoi je vais vous en parler? Parce qu'elle change de signe, tout simplement le 2 décembre, elle a passé l'année en, en Sagittaire chez elle, hein, où elle n'a quand même pas été très sympa, et là elle rentre en Capricorne, euh, donc elle va se retrouver en face de vous, hein, euh, elle y est déjà. Et face à vous, il y a deux options avec Jupiter. Hein. Soit vous avez des tracasseries administratives, soit vous avez un, un affaire à, à la justice, peut-être à travers un divorce, ou alors dans le côté positif, vous pouvez faire une importante rencontre, vous pouvez également euh, vous trouver un partenaire ou un associé professionnel, et parfois euh, un partenaire financier, euh, si vous voulez, développer une affaire euh, qui a l'air de bien marcher, mais qui pourrait encore mieux marcher si vous aviez un apport euh, financier par exemple. Donc euh, un Jupiter, euh, enfin une Jupiter, parce que c'est une planète, hein, euh, qui va, euh, qui peut aller dans les deux sens, hein, euh, mais euh, je pense qu'elle va aller dans un sens extrêmement positif dans un premier temps, puisque euh, son premier aspect, c'est quand même un trigone, donc un aspect positif avec uranus. Donc le, la, la meilleure chose à faire avec ce bel aspect, c'est de capter tout ce qui peut être des courants nouveaux, euh, tout ce qui peut vous, vous aider à développer euh, euh, comment dire, euh, les nouvelles technologies, à les utiliser, peut-être même! Euh, et aussi, alors dans un autre... dans un autre registre, euh, vous pouvez également euh, travailler avec quelqu'un sur votre développement personnel. Euh, disons que Uranus est très bien placé par rapport à vous, euh, dans un secteur de projet, donc il y a forcément un projet euh, qui est en, en cours euh, de, de préparation ou qui même est déjà donc euh, sur des rails, et avec ce Jupiter euh, en, en Capricorne qui est en bon aspect avec euh, Uranus, donc forcément il va y avoir un booster il va y avoir, peut-être c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, hein, c'est très possible, euh, quelqu'un qui va euh, mettre son énergie au service de votre affaire et vous aider donc à, à la développer, mais vraiment de belles manières. On en vient à Mercure, hein, votre planète du quotidien, hein, elle gère euh, tout ce qui se passe dans votre vie quotidienne, les rendez-vous, les démarches à faire, les petits déplacements, enfin voilà, tout ce qui est euh, hein, qui nous fait bouger et qui nous relie aussi euh, aux autres. Mercure va être en bon aspect avec vous, euh, juste euh, le troisième e décan pendant quelques jours, donc euh, rendez-vous, contact, hein, allez-y, pas de problème. À partir du 9, mercure va être en sagittaire, c'est-à-dire qu'elle va être dans un secteur qui est mercurien, hein? c'est-à-dire que vous aurez certainement beaucoup de petites choses à faire, pas des grandes, mais beaucoup de des de, de, de détails à régler et des détails auxquels malheureusement vous accorderez trop de place, trop d'importance. Donc vous allez souvent perdre votre temps, euh, sur des choses qui ne mériteront pas que vous vous y arrêtiez autant. Alors essayez de ne pas vous laisser happer hein, par les détails, parce que c'est toujours la même chose. Hein. On se laisse prendre hein, par ces détails, parce qu'on se dit qu'ils sont importants, etc. Mais non, ils ne seront pas importants. Prenez du recul, essayez d'avoir plus une vue d'ensemble de, des choses, hein, de, de ce que vous avez à faire, et euh, de leur donner peut-être une place euh, à chacune euh, et d'exécuter de ces, ces tâches euh, les unes après les autres. De toute façon, euh, bon, ce mercure en, en sagittaire va vous rendre un petit peu plus perfectionniste, donc... Euh, euh, vous aurez envie de, de, de faire bien les choses hein, de, et puis d'en retirer, bien évidemment, euh, des, des satisfactions d'amour-propre. Hein. Euh, donc euh, essayez hein, de, de, je vous dis, de faire les choses dans l'ordre, hein, c'est ce que dit Mercure en Sagittaire. Alors attention aussi aux, aux petits euh, échauffourées hein, avec des collègues avec qui euh, vous discuterez de choses qui n'ont rien à voir avec le boulot, peut-être bon de la politique ou euh, vous voyez ce genre de choses qui peut euh, provoquer <rire> des dissensions avec euh, ceux qui vous entourent. On va parler d'amour maintenant avec Vénus qui se trouve euh, en en Capricorne depuis déjà quelques jours, il hein? y était fin novembre, et donc elle ouvre la route à Jupiter, hein? ça c'est sûr. Donc ce Jupiter en Capricorne va sûrement être très agréable pour certains d'entre vous. Euh, en ce qui concerne Vénus, donc elle est rapide, hein? elle va rester jusqu'au 20 hein? en Capricorne, elle est face à vous, chaque décan va la voir à son tour, le premier décan ça va être très vite terminé mais deuxième et troisième décan donc entre le début du mois et le 20 euh, elle va faire un bon aspect avec neptune pour le deuxième décan donc vous aurez des sentiments qui vont euh, être presque mystiques un peu fusionnels hein, vous aimez bien ce qui est fusionnel mais elle va aussi rencontrer euh, Saturne et Pluton, et là ce sera un petit peu plus compliqué quand même, et je vous conseille de, euh, là aussi, de prendre du recul, de ne pas prendre les choses trop au premier degré, même si c'est une épreuve que vous traversez, et que euh, vous y accordez une importance capitale, euh, il serait peut-être bon que euh, vous échangez avec des personnes qui sont dans la même situation que vous, voilà. Euh, en général ça aide, parce que les autres ont des idées, les autres vivent les choses peut-être différemment de vous tout en étant dans la même situation. Euh, tout ça pour vous dire que les autres seront d'une aide euh, vraiment euh, importante ce mois-ci, et que vous pourrez compter sur eux. Donc mettez-vous en situation euh, euh, d'obtenir de l'aide, des conseils, un soutien euh, venant euh, des autres. Ça peut être aussi un groupe de soutien, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, vous voyez ce que je veux dire. Euh, simplement, il ne faut pas vous dire que vous, vous devez vivre ça euh, tout seul dans votre coin. Non, il euh, faut vous dire que tout est plus léger euh, finalement quand on le partage. Et c'est le but de cette Vénus euh, en Capricorne, c'est euh, de vous inciter à partager ce que vous vivez et surtout les choses difficiles que certains euh, donc ont à affronter. On va terminer avec euh, vos activités, euh, c'est-à-dire avec euh, Mars, enfin vos activités, je dirais votre énergie plutôt, l'énergie et la manière dont vous l'employez. Hein. Et euh, donc en tant que Cancer, là vous avez de la chance, euh, Mars va être tout le mois en Scorpion, dans un des signes les plus en vue de votre zodiaque personnel certainement vous allez pouvoir faire des choses qui vont en mettre plein la vue aux autres. Hein. Vous allez vous faire remarquer par vos actions, vos décisions, vous serez, euh, comment dire, assez sûr de vous hein, dans ce que vous déciderez, et euh, ma foi, euh, vous serez même assez inflexible, hein. c'est-à-dire que quand vous aurez décidé quelque chose, ce sera ça, ce sera comme ça et pas autrement, Quitte à vous heurter hein, avec les autres, mais bon, il n'y a pas beaucoup hein, de d'aspects de, de conflit euh, ce mois-ci, donc euh, à mon avis, ça passera comme une lettre à la poste. Simplement, euh, bon, euh, essayez de pas imposer vraiment les choses sans discussion. Hein. On est, je vous l'ai dit, en période avec la vénus capricorne, et puis le soleil qui rentrera en capricorne le 22, il euh, faut discuter, il faut établir un consensus, demander l'avis des autres, et ne pas donc imposer vos volontés comme ça, euh, sans, euh, sans en discuter auparavant tout simplement. Hein? Alors ça peut aussi bien concerner euh, votre relation avec les personnes avec qui vous travaillez, avec un associé, hein, c'est très possible qu'étant associé avec quelqu'un, vous ayez des décisions à prendre et que bon vous les preniez sans consulter votre associé. Ne faites pas ça! Hein, ça forcément ça va dégénérer, euh, il va vous le reprocher! Hein, euh, il vous dira on est deux donc euh, tu m'en parles hein, avant de, de décider, même si c'est une bonne décision. Euh, je pense que vous allez prendre les bonnes, les bonnes décisions, mais partagez. Je vous souhaite un très bon mois de décembre à tous, de belles fêtes! N'oubliez pas que le mardi soir, euh, vous pouvez nous regarder en live, nous poser des questions,